Pour les poissons, on peut dire qu'il n'y a, de, de, a pas de changement en fait, hein, le, de comportement, qu'il y ait du public ou pas de public. Les animaux voient à travers les vitres des aquariums, comme nous on, on, on voit aussi, bien sûr, hein, ça marche dans les deux sens, euh, les poissons ont une bonne vision, euh, malgré tout les visiteurs sont dans une, euh, un circuit de visite qui est un peu sombre, donc le contraste fait que euh, ils nous voient moins bien que nous, on les voit. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'observe jamais de, de différence de comportement. Ça peut être un peu différent pour d'autres animaux, comme les mammifères marins euh, ou les manchots, euh, qui vont avoir plus d'interactions avec les visiteurs. Donc cette période où il n'y avait personne dans les circuits de visite leur a peut-être semblé un peu, un peu étrange, ou a changé en tout cas leur, leurs habitudes.